Non, mais j'ai pas le droit de le rater celui-là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Descenders, le jeu de VTT. Ils ont un nouveau mode que j'ai pas encore testé. Ça s'appelle Bike Out. En gros, c'est l'émission Total Wipeout, vous savez, mais version vélo. Cette vidéo est en partenariat avec AliExpress. Ils m'ont lancé le défi de terminer ce mode. Je suis pas sûr, on verra à la fin de la vidéo. En tout cas, ils m'ont permis d'acheter les petits cadeaux qui sont là que je vous ferai gagner à la fin de la vidéo. Le 11 novembre, c'est la grosse journée chez AliExpress, des énormes réductions pour faire des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire. Par exemple, moi, le 11 décembre, c'est mon anniversaire. Si vous voulez me faire des cadeaux, ben, ça peut être l'occasion. Merci. J'essaye le premier, le back out. Un. Oh là là là là. Ok, ça va clairement être impossible. Ça va clairement être impossible, je suis pas un gamer, je suis mauvais même d'ailleurs. On va essayer de faire au mieux. Donc là, je suis sur un PC portable, J'ai même pas la manette encore. Donc là, bam, un petit bac pour arriver là. Là, on voit le mec qui s'entraîner quoi. Et là, autant vous dire que j'ai jamais réussi encore. Si j'y arrive du premier coup, non. Voilà, un sur la gueule. C'est reparti. Là, ça me donne bien de l'élan de faire ça à chaque fois-là. Là, je passe nickel, j'y ai passé 15 ans tout à l'heure. Et là, je sais pas comment faire. Oh Non Les gars, je vous jure tout à l'heure, j'ai joué une heure, je suis même pas arrivé ici. Oh là, je la sens bien cette partie. Non Restart Non Pourquoi il est nul ce virage Parce qu'il y a derrière après. ça c'est en compression. Le saut un peu court, j'ai dû casser une jambe. Et là, je suis de la Donc, ouais, je fais ça je contrôle pas mes doigts ok on se pose je sais qu'il faut partir au bon moment quand le l'anneau est ici bien anticiper le saut Whop. ok ça c'est nickel là je faut garder du speed dans le virage c'est là où faire un truc de malade oh. non mais pourquoi je saute là à ce moment là là, je fais n'importe quoi oh oh oh, oh. j'allais y arriver là Là, on fait un saut trop petit. Et tu te prends ça dans la tête. <rire> Parfait maintenant, je t'ai dit. Là, ça va le faire. Double front. Oh non. Oh non. Oh non. Heureusement qu'il a un casque. Hein non, j'étais bien là. Ça, à mon avis, ça va être le checkpoint au bout là. Ah, attends, c'est quoi la position chouse là Un chausse en fait. Ah, c'est changé de vue. Celui-là. Je en arrière. Ah j'ai mis quel bouton Ah j'ai mis celui-là je crois. Je sais plus le casser là, il faudrait que j'arrive à faire un shoot. Pas grave. Comment un... Elle a pas jumpé là. Oh la musique elle m'endort là. Ah j'aimerais bien aller au moins jusqu'au checkpoint pour vous montrer là. Non, il a le saut de la mort. Putain de boule je suis derrière là en plus. Je sais qu'il y a le checkpoint parce que le gars derrière là-bas, il reste depuis tout à l'heure. Objectif au moins le checkpoint. Le premier là pour la première vidéo sur Descender du confinement. Ok c'est le premier jour où je joue. On va progresser. J'ai rêvé pas la boule. Pas la boule j'ai dit. Vas-y je vais déballer le premier cadeau là de chez AliExpress, la montre Honor. Regardez ça les gars. Je vous la mets bien avec la montre Honor Watch ES, écran tactile, 90 modes d'entraînement. Je vais me la mettre hein, pour voir mon rythme cardiaque. Ah, Un petit peu de stress hein, quand même. Hein. 84, je suis descendu à 65. Ah 66 là. Ok, ça c'est le premier cadeau. Je vous la mets bien les gars. Franchement ça fait plaisir. Hein. Deuxième cadeau, c'est les écouteurs sans fil de chez Xiaomi. Mais c'est comme ça qu'on dit Ouais je crois que c'est comme ça qu'on dit. On va les déballer aussi. On connaît tous, on en a tous besoin. Ça, vous savez que ça allait vous faire plaisir pendant le confinement, on a le droit de sortir une heure, donc pourquoi pas écouter la musique Waouh, magnifique, bien stylé, ils tiennent bien la tête en tout cas, avec la petite boîte, comme d'hab, pour recharger. Hop, on va les mettre à charger avec le petit connecteur USB ici, et comme ça, bah, quand ça va arriver chez vous, bah, ils seront déjà chargés. Merci. Mais j'arrive derrière. Je vais me faire... Ah, Ou je vais être un peu de juste là. Oh, le truc. Yes, ça passe. Tout à l'heure, je vais y aller tranquille, parce que j'en ai vu qui ont réussi en partant à deux à l'heure ici. C'est d'ici, tranquille. Et là Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y Ah ça Comment il est es Trop habitué à nager, là, il fait du crawl. Vas-y, ah, était là. Pas le droit de la rater Vas-y, joue à ma place. Let's go. Pas sur le clavier. Tu marche pas sur l'ordinateur. Non. Bon, ce qui est bien, ça progresse à chaque fois j'arrive derrière maintenant. Pas sur le vélo, mais j'arrive derrière. Est-ce qu'il y arrive l'autre là Ah, il se fait shooter aussi. Oh oui, oh oui. Oh le t-shirt, Kill. One <rire> eternity later. Oh oui, non mais je pas le droit de le rater celui-là, je pas le droit de le rater, Game pourquoi je l'ai raté Game over Non, dégoûté, enfin, je repars du début en plus, là c'est est mort. oh okay, oui. entre toi pour sauter, t'es mort Ok, allez on se rapproche, objectif, passer ça, après on change, <rire> merci au revoir Oh oui. Oh non Pourquoi Oh j'aurais été parfait là Bon du coup ça c'est le bike out numéro 1 Oui c'est le bike out numéro 1 Mia Et on va aller checker un petit peu le bike out numéro 2 en espérant être meilleur Waouh waouh waouh Je ne peux même pas savoir On y va Ah c'est quoi pour commencer des espèces de carré qu'il faut traverser J'y à la bug dans les carrés pour pas se déprendre, non plus, J'ai les yeux fermés les gars, ça passe ou ça casse, oh, oh, pas loin, pas loin, du coup ça veut dire qu'il y a moyen d'y aller comme ça alors, là j'y vais, là j'y vais, là j'y vais, ah. je saute là, je saute le dernier, oui, magnifique, ça c'est fait, ensuite il y a quoi, ok alors là il faut que je passe au bon moment, J'y vais au pied pour l'instant, aucune idée. oh non, je dois recommencer du début, c'est chiant ça. Alors, hop, ok là je saute. Ok, bah parfait. Allez, je reprends là. J'y vais à fond. J'y vais. Je sais pas s'il faut aller vite ou doucement. Je vais essayer d'y aller plus doucement du coup. Genre là. Et que je m'arrête là. Oh, maîtriser celui-là. Vas-y, j'y vais à fond. Vas-y, j'y vais à fond. Hop, hop. ah ce serait peut-être parfait. Comme ça, il faudrait que j'arrive à enchaîner plusieurs bunnies. Ouf, je croyais que j'étais mort. Oh, non. Je vais faire ça là. Moi, j'ai eu X, mais. Petit saut. Ok, c'était nul. C'était nul. Maximum. Là, j'ai eu au feeling. Non. Oh là là là là là là. Bon, ok, les gars. Clairement le mode bike out il est trop trop trop dur. On va aller voir le troisième. Bike out 3, vas-y. Ok. Alors ça ressemble à quoi Je me dis ce que c'est là. Ah ok, c'est encore des trucs qu'il faut sauter dedans. Sans se faire éclater. faudrait passer sous le triangle là, c'est ça Là, à ce moment-là Ah aïe, aïe. Là si je jump, ok. Et ok, faut jumper en même temps que.. Ah ouais c'est impossible. Ok, après le chat c'est la famille qui vient. Bah ouais c'est le confinement. Ça va va. Salut <rire> Tu veux dire au revoir à tout le monde Allez, dernier essai Hop Ok, ok. Oh oui c'est maîtrisé. Alors là, vas-y, vas-y, vas-y. Pour terminer la vidéo, ce serait juste magnifique de terminer là-dessus. Oh, oh J'ai cru que j'allais enchaîner le niveau. Là en fait si t'es dans le bon tempo. Ok, ça c'est bon. Je pense que celui-là il est faisable, faut juste être bien dans l'axe et faire un bunny-up. Ok, sauter au bon moment, sauter au bon moment, ok comme de la corde à sauter, checkpoint c'est maintenant. Non mais je fais pas de bunny-up, je fais rien Et de deux, ok la poutre. Non. Non, faut il fallait qu'il ait des pegs de là Yes Je crois que c'était un checkpoint. Là voilà. on a réussi le premier checkpoint les gars. Je pensais pas que c'était aussi chaud ce jeu. Il suffit d'aller sur AliExpress maintenant, la grosse promo du 11 novembre. Un tirage au sort avec un gagnant, un coupon de 10 000 euros offert sur AliExpress. Tu commandes ce que tu veux. Tu manques avec 10 000 euros, qu'est-ce que tu ferais moi, peut-être que je me commanderais une manette gaming les gars. Si vous avez des petits conseils pour me commander une manette gaming, ce serait pas mal. N'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires si vous avez des manettes à conseiller ou des petits trucs de gamer. Voilà, c'était la première vidéo, donc soyez indulgents. J'espère qu'elle vous a plu quand même, donc pensez à la liker, à vous abonner. Et puis ça, c'est à gagner sur mon Instagram le compte Aurélien du compte noir celui qui est certifié. Faites gaffe parce que des fois, il y a des faux comptes et ça, c'est vraiment pas cool. Il y a des gens qui essaient de vous arnaquer sur Instagram, donc pensez bien. Celui qui a le petit onglet comme ça, le petit onglet bleu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les gars. Merci.